admirablement bien dansé. On vous retrouve tout à l'heure, tout à l'heure pour la deuxième partie. Et maintenant, je vais avoir le plaisir. Vous voulez dire quelque chose, eh Monsieur Mesdames oui. et Messieurs, Monsieur Salès nos danseurs et danseuses vont quitter le podium oui. avec une bourrée en ronde de l'homme et nous nous retrouverons, mes chers amis, mes chers auditeurs et spectateurs, tout à l'heure. Bonjour, les chers musiciens. Bien monsieur, sûr, messieurs. J'ai le plaisir de vous présenter le groupe des pastorales du Balibouzin de Brive, comme on vient de vous l'annoncer. Bravo.